C'est une bille exceptionnelle. Euh... Elle répond à toutes les exigences fournies par les architectes pour la future charpente. Elle a les dimensions qui vont permettre de tailler les plus grandes pièces de charpente. Elle est parfaitement de fil, c'est à dire que l'axe du bois est absolument respecté, le cœur est centré, ce qui doit nous permettre de réaliser après le sillage puis la future pièce de la, de, de la future charpente.